s'amuser, normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la duel académie On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on night. Yu-Gi-Oh! GX! Nouvelle génération! Et salut à tous, c'est la c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo Voilà, tout simplement une courte vidéo Pour deux choses pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, tout simplement. Et pour redire que vous pouvez toujours participer au concours. Parce que la fin du concours, ça sera le 3 janvier. Donc, euh, pour le moment, il n'y a aucune bonne réponse. Voilà, donc vous pouvez participer sur cette vidéo. Lors d'un duel normal entre deux personnes, combien de cases faut-il pour des cartes donc quand je dis des cartes, il y a des cartes magiques et pièges, des cartes monstres, l'extra deck, le cimetière, le terrain, euh, le deck. Pour euh, Le deck. Et enfin les cartes de invoquées de l'extra deck. Donc il y a sept euh, points à voir, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez aimer ce, ce nouvel an 2022, voilà. Et ciao tout le monde, à plus Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, voilà. C'est ce que je vous laisse, je vous dis à plus, je vous prévois peut-être une surprise d'ici euh, cette semaine, je ne sais pas, on verra. Et gros bisous, ciao 今日 3 2 Hey Hey Le pouvoir est en toi. Nous toi, c'est pour la victoire qu'on se bat. Cool. Tu seras le meilleur, un jour, on s'en souviendra. Maintenant, passe à l'action et tu